Je date, mais actuellement, quand je suis en train de regarder ces vidéos, je suis en partiel. Donc, ça, euh, c'est filmé le 31 décembre 2020. Bah, du coup, bonne année. Bon. On va pas commencer par s'éparpiller, est-ce que tu sais que c'est une petite fille qui a fait changer la loi sur le cannabis aux états unis En gros, il y a deux gens qui ont décidé d'avoir un enfant et c'est pas comme c'était déjà une étape assez difficile, mais ils ont mis au monde une petite fille qui faisait d'énormes crises d'épilepsie. Et évidemment, vous doutez vu le titre de la vidéo, que le CBD a dû à un moment donné rentrer dans sa vie, que ça allait légalise le cannabis par la suite. Mais le CBD, c'est quoi Pourquoi c'est un sujet aussi tabou Quelle est la différence entre THC et CBD Et comment ça fonctionne réellement sur votre cerveau et c'est à toutes ces questions que nous allons répondre à travers l'histoire de charlotte Fiji. j'aimerais bien en 2021 vous faire plus de vidéos vulgarisation sur le cerveau tel qu'aujourd'hui pour le cbd ou même pour le thc pour l'alcool les dégâts etc etc parce que c'est des choses qui m'intéressent et je suis super contente parce que c'est un projet qui est en train de mûrir dans ma tête depuis six mois et il y a une marque de cbd qui m'a contacté pour collaborer avec eux et donc qui sponsorise ce début de vidéo donc comme je vous l'ai dit actuellement si je ne fais pas de vidéos sur ma chaîne youtube c'est parce que je suis en partiel et qui dit partiel dit stress 10 et joint à ça je suis hyperactif alors je dis pas hyperactif pathologique c'est juste que je suis très très active ça veut dire qu'il faut que je fasse du sport quasi tous les jours que je m'épuise à la tâche etc etc sinon je me retrouve un petit peu comme les enfants à sauter partout à faire des cabrioles des roulades etc oui à 27 ans je fais encore ça pour contrer à ça toute ma vie du coup j'ai fumé euh, du cannabis donc j'ai été une très grande consommatrice de cannabis fut un temps et ensuite quand j'ai arrêté le cannabis et eh bien j'avais trop de crises d'hyperactivité donc j'ai dû un petit peu compenser ça et du coup j'ai commencé à prendre de l'huile de cbd je connais le domaine et je suis super contente de pouvoir vous présenter une marque parce que moi quand j'ai commencé c'était un petit peu galère à en trouver. Et aujourd'hui, je collabore avec la marque Kaya. Donc, c'est des produits 100% naturels, vegan, avec des plantes adaptogènes et bien évidemment du CBD. C'est donc des plantes médicinales, non psychotropes, mais ça, je vous l'expliquerai dans la suite de la vidéo. Parce que c'est vraiment très précis comment ça fonctionne. Évidemment, ils vendent le classique, l'huile de CBD. Donc, moi, j'en avais testé une avant, comme je vous ai dit, elle était dégueulasse. Celle-là, elle, elle a vraiment un bon goût. Et ça, c'est bien parce que des fois, quand je suis en train de réviser, etc., je commence à cogiter, cogiter, et ça permet donc de me déstresser, etc. Je trouvais ça fou parce que ben moi, je connaissais que ça. En fait, ils m'ont aussi envoyé un kit genre que tu prends euh, nuit et jour alors évidemment il faut pas consommer du cbd comme tu consommez du bonbon ou comme tout ça tu vois il ya des doses etc mais en gros voilà vous avez la nuit et le jour pour ça c'est pour ceux qui a du mal à dormir et en plus quand tu veux arrêter euh, tout ce qui est cannabis etc le fait que tu fumes du cannabis quand tu vas arrêter je dors pas la nuit j'ai des migraines atroces et en gros celui ci il permet de, de rester focus etc mais j'ai pas encore testé celui ci suite évidemment nous avons des trucs de ouf encore une fois mais bah, ils font aussi les chewing gum et les petits gommis. donc euh, en fonction du stress que t'as t'es pas def enfin ayant fumé euh, beaucoup je connais la diff entre l'un et l'autre ça ne fait strictement rien. Il euh, y a des personnes âgées qui en prennent, il y a plein de gens qui en prennent en complément de traitement pour euh, des, des syndromes genre Gilles de la Tourette, Parkinson, épilepsie, etc. Rien, genre t'es pas en mode ah je suis deaf. C'est juste que ça te calme. Et si vous êtes des fumeurs de cannabis, vous voyez bien la différence entre le côté psychotrope qui fait que vous êtes en mode euh, et le côté genre vous êtes juste ah on est trop bien. Et ben c'est censé faire le ah on est trop bien, mais sans le côté psychotrope. Donc si vous fumez du cannabis, ça remplace pas le cannabis évidemment. Et évidemment le cannabis c'est mauvais parce que le côté psychotrope est mauvais. Mais aujourd'hui c'est pas une vidéo sur le cannabis, une vidéo sur le CBD. Donc on parlera de cannabis plus tard. En fait on a tendance à confondre le tétrahydrocannabinol, donc le THC, et le cannabidiol donc le cbd et pourtant il y a bien une différence entre les deux et cette différence a été trouvée par le professeur raphaël mechoulam ce professeur est israélien et il a consacré sa vie au cannabis donc c'est un petit peu le papounet du cannabis en 1963 il a élucidé la structure du cbd et celui du thc un an plus tard enfin bref après ce petit point culture revenons à l'histoire de la fameuse charlotte fidji bon c'était évidemment des crises d'épilepsie ultra vénère avec des pertes de conscience des spasmes musculaires, des crises etc etc genre je me dis quand tes parents et ton enfant fait des crises comme comme ça ça doit être angoissant à la mort et on mettra quelques années avant de mettre un nom sur la maladie de charlotte qui est donc le syndrome de dravet pour faire simple le syndrome de dravet c'est une épilepsie grave de l'enfant qui est donc génétique et qui arrive avant l'âge de 1 an avec des spasmes musculaires des fortes fièvres des pertes de conscience Enfin, c'est un truc assez impressionnant à voir et évidemment ce symptôme entraîne des retards de développement donc les enfants se retrouvent avec des difficultés de langage des problèmes de coordination de motricité et des troubles du comportement divers et variés enfin bref c'est vraiment un truc pas ouf donc Évidemment, quand t'as un enfant qui fait des crises d'épilepsie, t'es parent, t'es angoissé, t'as envie d'aider, comme tu peux ton enfant. Et du coup, le papa de Charlotte, c'est ce qu'il va faire, il va se mettre corps et âme pour essayer de trouver comment soulager sa petite fille. Et donc finalement, au cours de ses recherches, le papa, il trouve une autre petite fille californienne qui a le syndrome de Dravet et qui prend un traitement riche en CBD. Le CBD est donc la deuxième substance la plus importante qui compose le cannabis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens du domaine médical qui font des recherches dessus, il y a beaucoup de livres sur le sujet, vous allez à la, à la FNAC, etc., il y en a partout, parce que le CBD obsède un petit peu les chercheurs, puisqu'il a un effet de relaxation incomparable. Et depuis qu'on a découvert le CBD et ses vertus, on lui fait les yeux doux. Sauf que comme il est associé au cannabis, c'est très tabou. Donc on est un peu en mode CBD cannabis, cannabis, CBD, on fait un petit peu d'amalgame en pensant que le CBD, ça défonce, etc. Et du coup, petit à petit, il commence à faire parler de lui. Le CBD, en général, représente environ 49% d'une plante de cannabis. Comment ça marche et comment ça se répartit dans le pied, le CBD le THC Attention, partie théorique, je vous mets un petit tableau. Donc, en gros, c'est pendant le développement du petit pied de cannabis que tout va se passer. Donc notre petit pied nous on va l'appeler Michel. Ben Michel, il synthétise du CBDA et du THCA qui deviennent donc CBD et THC avec la chaleur à partir du même cannabinoïde. Michel, lui, qu'il aime, c'est la chaleur. Là, ça va devenir un peu plus compliqué. On a le CBGA qui devient donc le CBDA, ou le THCA, et ça, ça dépend d'une enzyme qui peut prendre deux formes. Pour faire simple, ces enzymes, on va juste les appeler A et B. Comme chaque plan obtient deux couples de gènes, il y a donc trois options disponibles. Soit vous avez un pied AA, soit vous avez un pied AB, soit vous avez un pied BB. Et donc c'est cette distribution-là qui détermine quel sera le taux de THC et de CBD dans votre petit Michel. Donc, encodé en AA, ça sera fort en CBD, le AB ça sera 50-50, et le BB, le fort en THC, ça c'est ce qui sera le mieux vendu. Enfin, après ils vendent pas forcément celui-là, ils vendent plutôt celui-là. Et des fois tu te fais niquer et tu achètes celui -là. Donc le CBD n'est pas psychoactif et régule le stress, l'anxiété, les douleurs chroniques, les inflammations, les maux de tête et évidemment l'épilepsie entre autres. En parlant de ça, revenons donc à Charlotte. Du coup, les parents de Charlotte, ils ont découvert ça et ils décident de tout mettre en place pour essayer de donner du coup du CBD à leur fille. Ils convainquent donc deux euh, médecins de prescrire de la marijuana à Charlotte. Évidemment, vous vous en doutez, ils n'allument pas un gros joint de CBD, hein, pas la fumée, etc. Euh, la fumée, c'est la pire chose, le tabac, euh, tout ça, tout ça. La combustion pour votre gorge, c'est vraiment un enfer. Donc ils le prennent sous forme, comme je vous ai montré tout à l'heure, de l'huile, de gélules, etc, vachement plus contrôlé. Vu que c'est quand même très peu répandu de vouloir consommer du CBD à la place du THC, puisque la plupart des gens cherchent le THC, ils décident de s'associer aux frères Stanley. Donc les frères Stanley, c'est des mecs qui cultivent du cannabis, et quand ils ont des pieds trop forts en CBD, ils décident de les jeter. Donc le papa de Charlotte, il va voir les frères, il leur dit « bon les gars, est-ce que vous pouvez me filer vos pieds de CBD ?» Du coup les deux frères, ils sont un peu en mode « pardon, tu veux filer du, du cannabis à ta gosse ?» Et le papa de Charlotte, il sort ses petites lunettes. J'ai pas mes petites lunettes, parce que sinon je les aurais sorties aussi. Il les met sur son nez, et il leur dit, écoutez-moi bien les frérots. Tu vois, dans le cerveau, on a un récepteur que j'appellerai A, mais je vous mettrai le nom sur le tableau, et ce récepteur est impliqué dans la neurotransmission de la sérotonine. Et la sérotonine, ben, ça régule l'humeur. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais dans le corps, on a des récepteurs cannabinoïdes. Alors je suis désolée, <rire> je suis dyslexique, genre... Euh, vous êtes sur le Discord, vous pouvez le dire, ok hein Parce que, voilà. Et du coup, je, je galère pour faire ces genres de choses, mais... Euh, Cannabinoïdes. Mon orthophoniste, ça serait fier de moi aujourd'hui. C'est une connasse, celle-là. Donc on pense même que le CBD boosterait les cannabinoïdes naturellement produits par le corps humain, appelés endocannabinoïdes. Après, il y a le fameux système de récompense dans le cerveau. Avec notre grande copine, la dopamine. C'est pour ça qu'il y a des gens qui courent et qui font des marathons de 1000 ans ou qui font du sport à outrance pour activer cette petite récompense du cerveau. Enfin, cette grosse récompense du cerveau. La dopamine et cette dopamine réagirait aussi avec le cbd et on pense aussi que celle ci stimulerait la croissance des neurones au sein de l'hippocampe Cet hippocampe et pas cet hippocampe et en s'élargissant l'hippocampe rend donc la mémoire et la gestion de l'anxiété meilleure. et c'est pour ça que le cbd est bien pour l'anxiété pour la gestion pour l'hémocronique, etc etc aujourd'hui ce sont des recherches qui sont faites je vous mettrai bien évidemment tout ça en barre d'infos parce que je ne les ai pas faites moi, vous vous en doutez bien. Donc le papou de Charlotte, il a enlevé ses lunettes, il les a remis dans sa poche et il a dit aux deux frères, bon maintenant on fait quoi Et les frères ont répondu qu'ils étaient grave chauds et grave touchés par l'histoire et ils ont même donné le nom de Charlotte à une variété de cannabis. Évidemment, c'est une plante très riche en CBD. Donc euh, la petite Charlotte a continué à grandir et à prendre bon, son traitement de base, plus le CBD évidemment. Donc les crises de Charlotte ont énormément diminué, avant elle était en fauteuil roulant, elle a pu remarcher. Elle arrivait à mieux dormir la nuit et surtout elle a apporté de nombreux savoirs à la science. Et c'est grâce à cette petite histoire que la loi du cannabis thérapeutique a traversé l'Amérique et qui a fait que le CBD aujourd'hui fait de plus en plus parler de lui. Par contre quand j'ai écrit cette vidéo j'étais super contente parce que je trouvais cette histoire touchante mais je dois quand même vous annoncer que Charlotte est décédée récemment, en avril dernier et pas de tout ce que vous pensez mais elle est morte tout simplement du, du Covid. Donc euh, voilà en tout cas c'est quand même une très belle histoire et euh, ça nous rappelle quand même qu'il faut faire très attention et de rester très vigilant avec euh, le Covid, on en revient toujours, mais euh, voilà. Prenez soin de vous, j'espère que ce format vous plaira, n'hésitez pas à le partager, à me rejoindre sur le Patreon si vous voulez me faire des dons euh, de façon récurrente, il y a des contributions en échange et plein de choses trop cool. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et à me suivre sur Instagram si ça n'est pas déjà fait. Sur ce je vous retrouverai en février après mes partiels et sur ce bonne année et bye bye, bye bye, bye bye.